Merci bien. Donc, dans le dossier de Caisse des Jardins Saint-Eustache de Montagne contre Paul Leblanc, je demanderai au procureur et à monsieur de s'identifier, s'il vous plaît. Alors, euh, Rémi Bastarache de l'étude Bastarache Avocat pour la demanderesse. Bonjour, mmh. M. Bastarache. Monsieur, oui. veuillez vous lever, s'il vous plaît. Paul oui, Leblanc. Vous vous représentez seul? Oui. Merci beaucoup. Gardez ça avec vous, on va tout gérer ça, M. Leblanc, ça ne sera pas bien long.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 de demander à la Cour qu'un jugement soit rendu sur la requête en délaissement forcé. <coughs> Moi, j'ai au dossier, peut-être que ça ne s'est pas rendu à vous, mais j'ai au dossier un document qui je présente bien de M. Leblon. Euh, ça s'appelle <coughs> « Ordonnance d'être élevé du défaut de compare J'ai pas eu ce document-là. Document m. m'a remis ce matin oui? un document... Euh, tribunal du grand jury du peuple du Canada. Ouais. C'est ce que j'ai ah, comme document. Oui, mais regardez, euh, aller vers la fin. Euh, Est-ce que c'est est ce, ce document-là? Oui, mais vers de... la fin, des deux dernières pages, en fait, de ce document-là, il y a une ordonnance, je ne sais pas si c'est la langue, euh, Vous avez eu ça à la fin? Une ordonnance? Les deux dernières pages. Non, c'est pas le même document. Non? Le ah, document. Non, le... non, non c'est vrai, c'est vrai. C est, c est, sort, pardon, je pensais qu'il était attaché, de ne le son, pas. Le document que vous avez ouais. c'est le document que j'ai remis à la caisse et que M. Dibon ne peut pas avoir reçu de son client. Okay, bon, on va peut-être clarifier quelque chose. J'ai ce document-là ici, euh, M. Leblanc. Est-ce que ça, c'est un document qui qui émane de vous Ça s'appelle ordonnance. C'est pas signé, c'est pour ça. Absolument. Ouais. Vous voulez me montrer à mettre Pastarache? s'il vous n'avez pas eu ça. J'ai pas eu ça, monsieur. Okay. Alors, ça, ça a été, euh, je n'ai pas de primitif, là. Euh, Est-ce que ça a été déposé en même temps que ce document-là que vous avez reçu ce matin? J'ai Parce... déposé les deux documents que vous avez. Oui. J'ai déposé les deux documents que vous avez euh, en même temps à la caisse. Bon. Bien, hein? Parfait. Euh, Avec euh, témoin. Vous êtes à la caisse. Oui. OK, mais juste, moi pour l'instant, je vais juste clarifier. Dans le dossier de cours... Oui. Vous êtes venu les porter ici au greffe? Aussi. OK, c'est ça. Vous avez fait ça quand, juste parce que je n'ai pas dit? Mercredi. Mercredi de cette semaine? Oui. OK. Alors, euh, donc, euh, est-ce que l'ordonnance, est-ce que vous n'avez une copie pour M. Bastarache? Bien, la copie, euh, c'est celle que j'ai donnée à oui, la Oui, mais il ne semble pas l'avoir reçue. Bien, écoutez, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Okay. Dans le Dans le document euh, du ministre de la Justice, on me dit... Euh, que le défendeur doit viser la partie de mandresse. La partie de c'est la case populaire. Okay. Donc, c'est pour ça que je l'ai remis à la case populaire. Ok, parfait. Je comprends votre, euh, la façon que vous avez géré ça. Alors, je veux juste lire le document. Là. Okay. Alors, je... Je le remettre pour que M. Bastarache puisse en prendre connaissance. La Cour reprendre l'audience. Merci. de vous asseoir. Merci bien. Donc, dans le dossier de Caisse des Jardins Saint-Eustache de Montagne contre Paul Leblanc, je demanderai au procureur et à monsieur de s'identifier, s'il vous plaît. Alors, Rémi Bastarache de l'étude Bastarache Avocat pour la demanderesse. Bonjour, M. Bastarache.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 J'ai pas eu ce document-là. Monsieur m'a remis ce matin oui. un document, euh, tribunal du Grand Jury du peuple du Canada. Oui. C'est ce que j'ai comme document. Ouais, mais regardez, euh, allez vers la fin. Mm. Oh, absolument... Est-ce que c'est est ce, ce document-là? Oui, mais vers la fin des deux dernières pages, en fait, de ce document-là, il y a un ordonnance, je ne sais pas si c'est la langue, euh, vous avez eu ça à la fin, une ordonnance, les deux dernières pages. Non, ce n'est pas le même document. Non? Le ah, document... Non, le... non, non c'est vrai, c'est vrai, c'est en sorte, pardon, je pensais qu'il était attaché de son corps. Le document que vous avez présentement, ouais. c'est le document que j'ai remis à la caisse et que M. dit, ne bon, pas avoir reçu de son client. Okay, bon, on va peut-être clarifier quelque chose. J'ai ce document-là ici, euh, M. Leblanc, est-ce que ça, c'est un document qui, vient, qui émane de vous? Ça s'appelle « ordonnance. C'est pas signé, c'est pour ça. Absolument. Je... Ouais. Vous voulez me montrer à Maître Pastarache? Non, pour ça, vous n'avez pas eu ça. J'ai pas oui. eu ça, monsieur. Ouais. Okay. Alors, ça, ça a été. Euh, je n'ai pas de plumitif, là. Euh, -ce que ça a été déposé en même temps? ce document-là vous avez reçu ce matin? Bien, j'ai déposé les deux documents que vous avez. Oui. J'ai déposé les deux documents que vous avez euh, en même temps à la caisse. Bon. Parfait. Euh, Avec témoin. Vous êtes à la caisse. Oui. OK. Mais juste, moi, pour l'instant, je veux juste clarifier. Dans le dossier de cours, ouais. vous êtes venu les porter ici au greffe? Aussi. OK. C'est ça. Vous avez fait ça quand? Juste parce que je pas dit. Mercredi de cette semaine? Oui. OK. Alors, euh...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 n'est pas représenté par l'avocat il, il apparaît que ce n'est pas un motif en droit euh, qu'il n'a pas d'argent pour, pour être relevé du défaut de comparaitre. Alors, s'il aurait été malade ou s'il y aurait eu des motifs euh, raisonnables là, par, par l'effet qu'il ne il pouvait pas euh, être... De, pouvait pas comparaître, on, on sait bien qu'une comparution, c'est une comparution, une comparution euh, à la cour. Et Madame la juge des Vitaux, je pense que son ordonnance est... Euh,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 Donc, même Mme la juge lui, lui donne une chance, hein, le 29 octobre, là, Mme la juge, je n'étais pas là, bien sûr, mais à la lumière du procès-verbal, c'est comme hein, il donne une chance de dire « Monsieur, prenez une requête pour être relevée, payez les frais, acquittez les frais, puis euh, elle reporte le dossier à un mois, et on se retrouve aujourd'hui où M. allègue une requête, avec, avec euh, il a même pas d'affidavit, il n'a même pas signé, là,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 de comparaître, mais ultimement, vous demander dans le fond de comparaître. Alors là, euh, comparaître, ça implique que vous devez euh, produire une comparution personnelle, mais ça implique aussi que vous devez payer les frais associés à ça. Alors, est-ce que vous les Moi, avez payés jusqu'à maintenant? Euh, J'ai une question auparavant. Une question. Oui, oui. oui. J'ai une question auparavant. Dans la requête... Moi, je suis de bonne foi depuis le début. Très bien. Euh, dans la requête, Laquelle, requête la requête introductive que j'ai jardin c'est mentionné que je dois, qu'on doit comparaître devant ouais. le greffe ouais. dans les dix jours. C'est exactement ce que j'ai fait. Il n'y a aucune somme d'argent qui est mentionnée qu'on doit payer ouais, mais dans la contribution. Pour qu'elle soit déposée au greffe, il faut payer le frais qui est associé à ça. OK. Euh, j'ai une autre question pour vous.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 Donc, non, la, la, tous la, la base quoi? de l'égalité de tous et chacun, c'est basé sur 180 000 la, la règle est la même pour tout le monde. Pour produire une comparution au dossier de la course, ça prend malheureusement. Il faut payer les frais qui sont associés à, à ça. C'est vrai pour tout le monde. Ce n'est pas différent pour vous, c'est pas différent pour M. Bastarache, ce pas différent pour moi, c'est pas différent pour personne. Si on veut produire une comparution personnelle, il faut payer le frais qui est associé à ça. OK. Alors... Est-ce que vous avez l'intention de le faire? Parce que je vais vous mettre ça très clair et très simple. Euh, L'ordonnance que vous m'avez remise oui. ne constitue pas la requête qui est valable pour être relevé du défaut de comparaître. Ceci dit, je ne vais pas m'enfarger dans des fleurs du tapis ni dans de la procédure. Puis je pense que M. Bastarache va, va même comprendre que l'objectif que vous visiez par ça, c'était d'être relevé du défaut de comparaître. Et je pense qu'on peut...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 L'arrêt ne pourra pas suivre. Okay. Donc, comme j je viens de comprendre, c'est que je ne peux pas poser de questions. Vous m'avez dit que je ne pouvais pas vous là vous pour pouvez poser de questions, questions, mais pas des questions qui ne sont pas pertinentes au dossier. Donc, ça, de, de savoir si la Cour est légitime et constitutionnelle, ce, ça n'est pas une question. Vous pouvez prendre pour acquis que si je suis ici, c'est parce que euh, j'ai été nommé de façon légitime, puis la Cour qui est ici, elle est légitime, et tout le monde qui est ici,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 Très bien. Alors, je, je, je pense que là, on tombe dans une... Épargne. Ben c'est que je n'ai pas de réponse par oui, rapport à ça. tout à fait. Vrai. Alors, euh, c'est pour moi qui vais vous la donner. Alors, euh, vous devez Qui est-ce la... qui va me la donner? Je ne sais pas. Faites vos démarches. Alors, aujourd'hui, la question, c'est est-ce que vous allez comparaître, oui ou non? C'est difficile pour moi, pour l'instant, monsieur, ben, de vous répondre vous savez à le cette question à là. Vous le savez depuis le 29 octobre. Non, à je comprends, mais c'est difficile pour moi de continuer quand je ne sais pas si la Cour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 Moi, je suis ni un ni l'autre de ça, de ces entités-là, ni un ni l'autre. Donc, je voudrais déposer des documents, s'il vous plaît. C'est le Le jugement du tribunal, du grand jury, parce que la cause a déjà été jugée. Vous en avez seulement une partie. Donc, euh, le document est complet ici et la greffière m'a dit que je pouvais les déposer. Bon, très bien. On va, on, je vais accepter le dépôt, mais... Euh, Parce que la cause parler... a déjà été jugée. Laquelle cause a déjà été jugée? La cause, euh, ouais. la cause avec, euh, ouais. dans le dossier hypothécaire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 des frais ont été acquittés. Vous avez les tempes au pour... bois. Excusez-moi, je n'ai pas. Je peux vous prêter les si vous voulez. 27 novembre, M. Bastarache, je vais vous le montrer. Très bien. Alors, donc, euh, gardez M. Bastarache.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 un deuxième envoi, ça le dossier reste comme ça. Et je l'ai appelé de bonne foi pour lui dire, je n'ai jamais reçu le dossier, l'avis de 60 jours. Donc, je reçois par la suite une requête qui me dit que je n'ai pas respecté l'avis de 60 jours ou je n'ai pas essayé de régler la situation qui était mentionnée dans l'avis de 60 jours. Donc, ça, c'est un des motifs que vous voulez invoquer pour la aussi. requête. Absolument, ouais. Aussi. D'accord. Oui, je vous écoute.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 Donc, l'institution financière n'est pas en mesure de me fournir quoi que ce soit. OK. Alors, donc, si, est-ce qu'il y a d'autres motifs, monsieur? J'en oublie peut-être, là. Mais regardez, donc, moi, j'ai noté que vous avez poursuivi la l'avis de 60 jours. Que vous voulez avoir la preuve du décaissement. Exactement. Et puis que vous, euh, vous voulez avoir accès aux originaux des contrats hypothécaires. Les originaux signés en... Je ne veux pas avoir de photocopie. Je veux avoir les originaux signés par les deux parties. Ils sont dans le dossier. Non. Ouais, je... Il n'y a aucune signature. Non, mais peut-être que votre copie, je vais regarder moi ce que j'ai... Parce que j'ai transmis des copies à, au moment de la requête introductive ouais. d'instance, mais j'ai les originaux et ils ont été déposés dans le cadre de... dans l'obtention du jugement par défaut. Ici, l'acte de garantie, c'est une photocopie. Ce que je, veux. je veux avoir les originaux. Non. Mais, mais euh, je vais juste vous le dire, M. Bastarache, je ne pas qu'une malentendue là, sur ce que vous avez... J'ai l'original du préavis d'exercice. Oui, puis... Euh, j'ai pas la... mais c'est une... Euh, je... mais, et puis dans le préavis, eh enfin. euh, enfin, oui. euh, euh, euh, il y a quelqu'un qui a refusé d'avoir le document. Très bien, mais ça... Personne raisonnable honneur, enfin. Ça se regarderait ça pour plus Mais enfin, oui. Mais j'ai... Alors, ce qu'il a besoin, c'est l'original du contrat. C'est ce que... Du tous les contrats originaux, signés par les deux parties, je veux pas de photocopie. Mais Ça, évidemment, euh, monsieur, euh, oui. c'est sûr que ne euh, pourrait pas partir avec l'original, il pourrait peut-être le consulter. Je ne demande pas de partir. Non, avec je vais monsieur. le consulter. C'est ça. Très bien. Alors, euh, à voilà, la limite, euh, ce qui pourrait être fait, maître Bastarache, pour simplifier, ça serait peut-être de le produire au dossier de la peau, puis que monsieur puisse le consulter le dossier de la Cour. plutôt que de... Euh, se déplace euh, à la caisse populaire, chose comme ça. Euh, La caisse populaire m'a déjà mentionné, Julie-Carine Lacombe m'a mentionné que les contrats originaux, ils ne les avaient jamais, ils ne les ont pas. C'est que c'était dans les, euh, c'était remis maintenant euh, au notaire. J'ai essayé de contacter la notaire. <rire> elle ne pratique plus. J'ai appelé la, la, la Chambre des notaires, ouais. euh, j'essaie de trouver le document, je l'ai ici en quelque part. Bon, alors écoutez, euh, je, je l'ai noté, Monsieur Leblon, que vous voulez avoir accès, puis M. Bastarache n'a pas objection. Là, et, et, et si, si pour une raison X, le document euh, n'était pas euh, retrouvé, ben, il, la Caisse vous explique pas pourquoi il ne retrouve pas l'original. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres motifs, Monsieur, avant qu'on les consigne au procès-verbal? Euh... Parce qu'évidemment, j'ai compris que votre document représente aussi euh, vos, vos moyens, là, vos motifs de contestation. Bien, écoutez, c'est un jugement. C'est le jugement, il y a 15, au moins 15 personnes euh, du peuple qui, qui sont parties. Il faut Alors, donc, vous invoquez ce jugement-là comme motif. Absolument, voilà, absolument. Donc, un ce euh, ouais. ce tribunal-là, euh, on a les preuves qu'il est légitime, bien. constitutionnel bien. et légal. Je ne euh, pas ça aujourd'hui, je, je vais juste noter ah. ce que vous... Que, ce que vous, vous invoquez. Ok. Euh, écoutez, pour ce qui est des motifs, euh, comme ça brûle pour point, euh, j'en ai pas d'autres, mais si jamais… Ouais, vous en avez déjà pas mal, hein? Mais s'il y en a, si a d'autres, est-ce que je peux les transmettre à la Cour? Bien, c'est pas juste à la Cour, c'est à Maitre Bastarache. C'est à la Cour et à Maitre Bastarache. Tout ce que vous déposez à la Cour, vous devez en, en remettre une copie à Maitre Bastarache. Ok. Mais euh... Parce que M. Bastarache, il a besoin de savoir c'est quoi votre la, la position. OK, mais comme la Caisse populaire, à M. Bastarache. OK, mais si je regarde le procès verbal, moi, je me suis basé sur ça. J'ai, de, de quel... bonne foi, c'est inscrit le jugement madame la juge oui. de Budeau, mais... Non, elle est le fait. un instant, parce que là, j'étais en train de parler. Oui, ça va, M. Leblanc. Un instant, en fait. Oui, il... ouais, c'est ouais. parce que vous, vous avez... C'est parce que c'est malheureusement... C'est un, un malentendu, parce que quand on rend des jugements, puis on dit des fois, la partie de madresse, oui. Ben je, vous, vous l'avez pris littéralement, puis c'est très correct, mais normalement, ce qu'on entend, c'est au procureur de la partie de il faudrait l'inscrire. Ben, on va éviter ça. C'est une bonne idée, parce que okay. quelqu'un comme moi, qui n'a pas de formation, ça. Euh, je le lis, puis c'est très clair, c'est très clair pour moi, puis toutes les, toutes il y a, les personnes Il Non, je comprends pas. Hein. Il a pas bon. de problème, on va régler okay. ça pour l'avenir. OK.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 mais qui peut m'aider? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Demandez à cet ancien avocat. Euh, monsieur, monsieur a le droit d'invoquer ces motifs. J'ai aucun problème. ...originaux, et on m'a clairement dit... ...la station téléphonique de ce matin, j'ai vérifié auprès de Maître Caroline, la France responsable des gardes provisoires. Cette dernière m'a informé que votre dossier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 Ok. Oui. Alors donc, euh, compte tenu là, de la dynamique du dossier, j'aimerais ça qu'on fixe pour une journée. Euh, donc, euh, on, on peut est-ce qu'on peut appeler euh, au main des rôles pour avoir une journée, euh, oui, la bien. première journée disponible, là, euh, selon vos agendas, on voir ça. Bonjour, c'est Mélanie. Je ferais... J'aimerais avoir une journée en civile, s'il vous plaît. C'est une requête à être en gui à ce moment-là. 14 septembre 2016. Alors, septembre 2016, c'est la première date qu'on a. Alors En alors. septembre, septembre. Ça ne sera pas possible pour moi en septembre. Pourquoi, monsieur Parce que je vais être à l'extérieur. Ah, pour combien de temps vous êtes à l'extérieur Pour trois semaines. Okay. Bon. Maintenant, ouais. regardez, euh, on va regarder les. Euh... Oui, je comprends, mais vous connaissez euh, les. Monsieur vient d'alléguer ses motifs. Ces moyens de motifs de contestation, il risque d'avoir une requête en rejet Bien, vous, pour… Vous, euh, vous, vous, vous la ferez, mais là, je vais fixer une date de procès. Je, je, je, je, je comprends, mais parce je que… Je droit, je ne vous enlève pas de droit. Okay. Alors, oui, monsieur a le droit, je dis monsieur... monsieur a le droit d'évoquer ces motifs, si je aucun problème. Est Bien, Il droit, est chanceux, euh, moi je ne sais même pas que ce je vais faire en septembre. Non, mais ça, je je va dire ça. La, la prochaine date, madame, après 14 septembre. Il y avait 19 septembre également. 19 septembre, monsieur? Non, c'est pour les trois semaines, les trois semaines de septembre, les trois dernières semaines de septembre, ah. je ne suis pas disponible. Okay. Avant? Donc, il faudrait que ça soit au mois d'octobre. Début octobre? En octobre, est-ce que tu as quelque chose? 19 octobre. 19 octobre. Si vous avez des choses à faire entre-temps, M. Bastarache, euh, ça vous appartient à vous et à votre client. Mais, euh, dans l'ordre des choses, aujourd'hui, voilà. je vais euh... demander de suspendre pour vérifier si le 19 octobre, je n'ai pas de problème avec cette date. Oui. Et puis, si, si je n'ai pas de problème… Euh, quand vous dites euh, suspendre… Ben, euh... C'est que je n'ai pas mon agenda. Ah bon, moi. parfait, parfait. Euh... Mais je peux le garder. Euh, je, je, je, oui, alors on va… Euh, je vais suspendre quelques minutes, mais comme j'ajourne à midi de oui, j'ai d'autres choses à faire. Dans plier. deux minutes, là, Par juste d'appeler ma secrétaire, Parfait. puis je reviens. Alors, rien. faites ça. Monsieur Leblanc, en attendant, je vais régler un autre dossier. S'il vous plaît, juste attendre sur une autre chaise, puis on va finaliser la date au procès-verbal. Si oui. je peux poser une oui. question? Euh, pour ce qui est, puis c'est rien personnel, Non, j'imagine. pour pardon. ce qui est de connaître la légalité de la cour. Je ne peux pas vous conseiller la cour. Ben, ça, c'est... Je ne peux pas vous conseiller. Il y a sûrement quelqu'un ben, ici qui... au tribunal de... Du, non, non, non. Aujourd'hui, je m'adresse à ce tribunal-ci. Moi, je ne peux pas vous aider là-dessus. Malheureusement, okay, c'est hors de mes fonctions. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans je la cour? Pas. Je ne penserai pas. Aujourd'hui, je ne penserai pas. Moi, ce que je vous invite, c'est consulter Internet, consulter un avocat, consulter un juriste. Mais moi, aujourd'hui, ce n'est pas mon rôle de vous expliquer ça. Bien, c'est que j'ai eu les explications d'un ex-membre du Barreau oui. qui nous a clairement dit que la législature du Québec est, est On euh, ben, ben, fondée. Continuez à lui parler. Non, mais, mais, mais c'est que... pas vous aider davantage là-dessus. Oui, mais là, j'aimerais avoir des preuves de oui. ceux qui allèguent ben, ben, ben, qu'ils qu ont la, la juridiction. Demandez à cette personne-là. Non, il n'est plus membre du ben, Barreau. Regardez, M. Leblanc, je... je...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 Oui, on De va quelle façon on procède? On va tout régler ça. On va revenir parce que ce n'est pas final. Là. Il faut que mettre.. Euh, non, non, je comprends. Juste moment, on va tout finaliser pas. ça dans quelques minutes. OK. Inquiétez-vous pas, on va tout finaliser ça. Je vais juste mettre Veray, euh, mettre Popovici. on va régler. Euh... Est-ce que vous demandez? Honnêtement, c'est. Euh, on va régler ça tantôt. Oui.